Bonjour à tous et bienvenue sur cette traduction du monthly report j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui on va faire le plein d'informations avec un, un monthly qui est chargé une fois de plus euh, rempli de petits détails très intéressants et on va parler de tout ça justement dans cette vidéo donc on va commencer déjà par la jolie image j'espère qu'elle vous plaît c'est un petit labo hydroponique ouais, <rire> coucou maman je suis à la télé <rire> Euh, le petit labo hydroponique que je trouve euh, Vraiment sympa je, je, je rêve que ce genre de truc Soit, soit interactif là qu'on puisse euh, Poser les petites plantes Et les faire pousser Maman je passe chez aussi sous des étoiles Ensuite comme toujours On va commencer par L'ail L'intelligence artificielle. Euh, donc, comme pour le mois dernier, l'intelligence artificielle a continué de travailler sur les traits, donc ce qu'on pourrait appeler les traits de caractère, en gros. Donc, c'est ce qui va définir le comportement euh, des IA quand elles vont euh, évoluer dans l'environnement. Et euh, là, ils se sont concentrés, donc, du coup, sur euh, les personnages qui sont plutôt... Euh, en mode sentinelle, on, on va traduire ça comme ça, le mot sentry ça pourrait se, se traduire par, par sentinelle. Et donc ça va être des, des IA qui vont être un petit peu plus professionnelles. Donc elles vont se mettre plus à couvert, euh, elles vont vraiment s'enlever si elles n'ont pas le choix, si elles sont vraiment acculées. Et c'est des, des IA qui vont utiliser plutôt donc, des armes type sniper ou lance-roquette. Donc des trucs vraiment à distance un peu pro, on va dire. Et ensuite, à côté de ça, il euh, y a les IA qui s'appellent reckless Donc, reckless on pourrait euh, traduire ça par casse cou Et c'est des IA qui vont avoir des comportements beaucoup plus agressifs. Donc, eux, euh, ils vont foncer dans le tas. Ils vont pas se mettre à couvert. Ils vont juste courir et tirer sur tout ce qui bouge. Et... Euh c'est quelque chose qu'ils aimeraient utiliser pour des unités qu'ils appellent berserker, donc des unités qui ont tendance à faire du combat rapproché. On, on, on va dire que c'est euh, le, le commandant, en gros, des escouades. Dans, dans les jeux vidéo, on a souvent l'espèce de, de mini-boss euh, qui, qui travaille, euh, qui, qui traîne dans les équipes, et voilà, c'est un peu ça l'idée, en gros. Euh, ils ont ensuite euh, implémenté de nouveaux utilisables. Donc, les utilisables, c'est les objets qui sont interactifs. Et euh, ça permet notamment aux IA d'avoir de, des caisses de, dans lesquelles ils peuvent chercher euh, des objets. Euh, et aussi de. Qu'est-ce que définition de Roxy et de moi dans un bunker <rire> C'est pas faux. Euh, ça leur permet en fait, d'interagir avec les objets qu'il y a autour d'eux, et histoire de, de créer aussi en fait, des, des, des comportements, possiblement. Euh, quand un joueur est en train de se planquer, en gros, les IA vont, vont jouer avec ces objets, histoire d'avoir un vrai comportement de fouille, et ça peut permettre de faire flipper un peu le joueur, de voir les IA en train de, de fouiller un peu plus. Euh, ensuite ils ont continué de développer le, le système de perception et donc du coup euh, le système de perception maintenant qu'il a été développé un peu plus loin ça leur permet d'intégrer à l'intérieur tout ce qui est euh, gameplay furtif grâce aux vêtements. C'est à dire que en gros c'est l'implémentation de Hitman dans Star Citizen vous pourrez potentiellement trouver une, une cible alors là c'est moi qui extrapole, ce sont mes propres mots, euh, ou potentiellement des, des vêtements qui sont cachés quelque part, les équiper et vous infiltrer dans une zone dans, dans laquelle vous n'êtes pas censé aller. Et donc les IA vont utiliser ce système de perception pour savoir en gros si vous avez le droit d'être là, à savoir s'ils si vont reconnaître les fringues ou pas. Mais ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils ont poussé ça un peu plus loin que juste « Est-ce que vous avez les bons vêtements ou pas ?» C'est-à-dire, c'est euh, « Est-ce que vous êtes crédible ou pas ?» Ils il, il poussent à ce point-là. Et donc, ils vont essayer, en gros, d'avoir un, un retour pour le joueur euh, pour essayer de vous faire comprendre si vous êtes crédible ou pas. Donc, en gros, par exemple, vous avez euh, le bon vêtement pour euh, rentrer dans un bunker. Mais euh, vous passez euh, l'air de rien à 2 cm d'un PNJ. Et là, il se dit, tiens, c'est bizarre, il euh, y a les bons vêtements, mais je connais pas la personne. Et du coup, elle va vous sortir une phrase du genre, hey, « Eh, mais attends, toi, deux secondes, qu'est-ce qu que tu fais là T'as l'air suspect. » Et donc, ça vous permettra de comprendre que vous êtes quand même guerrier. Mais vous aurez peut-être le temps d'aller vous planquer pour éviter un combat. Donc voilà, en gros, ce qui concerne euh, l'IA. Ensuite, euh, l'IA Technologie. Technologie. Ce qui est toujours frustrant quand on dit il est rien sur l'IA, on a envie de voir tout ça, mais tant que les serveurs sont à la ramasse, on ne pourra vraiment voir le fruit de ces travaux que bien plus tard dans assez ou à la sortie de Squadron Grande. Tout à fait, c'était un peu le, le, le discours de Jared la dernière fois durant le dernier Star Citizen Live. Il disait que c'est vrai, il y a ce côté assez atroce où chez eux, en interne, ils ont une IA qui est une espèce de, de machine de guerre, de machine à tuer qui désingue tout ce qui bouge. Et dès qu'elle tombe sur les serveurs du PU, euh, elle perd 132 QI, euh, elle se rappelle plus comment elle s'appelle, elle ne sait plus qui est son ennemi, euh, et, et c'est le côté euh, un, peu, un peu frustrant. Mais j'aime aussi rappeler que justement je trouve ça fascinant personnellement que Star Citizen tourne aussi bien. Parce qu'il y a toujours ces, ces deux facettes d'une même pièce. Il y a ce côté où le jeu est frustrant, ça bug, ça rame, les IA sont aux fraises. Mais quand on voit tout ce qui est déjà dans le jeu, je peux pas m'empêcher de voir le contraire. Je peux pas m'empêcher de me dire c'est dingue que ça fonctionne. C'est... Voilà, bah, ça m'épate à chaque fois. Salut Jinx euh, Du coup, pour l'IA Technologies, ils ont continué d'avancer sur les chemins de navigation. Euh, donc les, les routes en gros que les IA peuvent emprunter. Et donc ça comprend désormais les échelles. Donc les PNG pourront désormais utiliser des échelles de la même manière que les joueurs. Euh, le système de navigation, on en avait déjà parlé la dernière fois, a été aussi étendu euh, aux portes, pour que les portes soient un petit peu mieux prises en compte, euh, surtout au niveau de leur largeur, en gros. Et donc, ça évite des problèmes de collision, ça évite pas mal de, de choses. Euh, euh, ça permet aussi aux IA dorénavant de mieux interagir avec les portes qui sont fermées, donc c'est-à-dire ne vont pas foncer euh, contre, les IA vont bien discuter avec les portes, vont pouvoir les, les, les ouvrir euh, avec les, les, les panneaux, enfin bref, c'est bien plus mieux. Euh, ensuite, au niveau du déplacement, ils sont en train d'essayer de travailler sur le rendu des animations. En gros, pour faire très simple... Une animation est indépendante de la vitesse d'un joueur. C'est un travail assez compliqué pour réussir à faire en sorte que l'animation se joue à la bonne vitesse et corresponde bien au déplacement d'un joueur. Mais à la base, c'est deux choses complètement distinctes. Et c'est ce qui fait que souvent dans les jeux vidéo, quand un personnage marche, il y a une espèce de petit glissement des, des pieds qui se fait. Et c'est quelque chose qui est assez moche. Il faut être honnête et donc ils sont en train d'essayer de travailler là dessus pour faire en sorte qu'il euh, y ait moins ce glissement et que ce soit aussi mieux adapté en gros à la position des jambes par rapport au sol euh, à côté de ça euh, ils ont continué d'améliorer le système subsumption enfin l'éditeur interne subsumption suite à des retours en interne ils ont essayé d'améliorer le rendu de corriger des bugs ce genre de choses euh... ils ont continué de développer le système de perception euh, au sein des vaisseaux, donc on en avait aussi déjà parlé dans le dernier Monster Report c'est ce qui permet aux IA dans les vaisseaux de voir des cibles qui seraient à pied et qui seraient invisibles au radar donc c'est à dire qu'elles vont vraiment les voir plutôt que de, de les détecter au radar, mais le contraire est vrai aussi, c'est à dire que des IA à pied pourront tirer sur des vaisseaux ou des véhicules donc ça, c'est quelque chose qui avance plutôt bien. Euh, ils ont changé le système de perception sonore. En gros, avant, il y avait une bulle de détection autour d'un PNJ, et dès que le PNJ entendait un son, il l'entendait point. Là, ce qu'ils ont commencé à ajouter, c'est la notion de distance avec le son. Donc plus le son est loin, moins il est fort, et donc moins il va avoir d'importance et ensuite il y aura des volumes de son euh, intrinsèques au son lui-même c'est à dire la différence entre quelqu'un qui marche et une grenade qui explose donc voilà, et ces vo tous ces volumes là seront pris en compte euh, ils seront associés à tous les autres stimuli et ça permettra à Nia du coup de prendre une décision pour savoir si elle va inspecter ou pas euh, ensuite Oh c'est pas très intéressant. Euh, ensuite on va passer aux IA véhicules. Alors l'IA véhicule, il n'y a rien de, de grandiose. Euh, ils ont amélioré le système de, de ciblage, en fait. Donc justement, ça fait aussi partie de la, de la perception. Euh, les IA pourront en fait, à partir d'un véhicule ou d'une tourelle, cibler soit des composants, soit directement des stations et euh, ça va de mise en fait avec l'utilisation de nouveaux systèmes de, de vol ça c'est quelque chose qu'on qu verra plus tard en gros les IA seront un petit peu des meilleurs pilotes et elles pourront utiliser du, du strafe de manière un peu plus effective et elles pourront dans ce cas euh, faire des véritables attaques justement contre les stations en évitant les tirs de tourelles en ciblant les tourelles etc etc euh, ensuite, côté animation, j'ai un peu trop monté. Euh, L'équipe animation faciale s'est euh, principalement concentrée sur le fait de rajouter euh, des lignes de gameplay. C'est quelque chose qui m'a intrigué, en fait. Euh... Ils, ils ont rajouté des animations pour des lignes spécifiques pour du gameplay de transport de secours, de transport de sauvetage, je sais pas si je, je le traduis très très bien, pour faire du rescue en gros. Et c'est quelque chose qui m'a vachement intrigué parce qu'on l'avait vu popper en fait à un moment sur la roadmap, il devait y avoir des missions comme ça. Et ça avait complètement disparu, et je trouvais intéressant, du coup, qu'ils reviennent dessus sur mon série report Donc j'espère que c'est quelque chose qui se rapproche de nous, et qu'on pourra voir, parce que euh, quand ils avaient annoncé le gameplay médical à l'époque, c'est quelque chose que j'attendais énormément, et j'avais été déçue que ça n'arrive pas. Enfin voilà. Euh, ensuite, quoi d'autre euh, ils ont fait un petit peu de mockup euh, pour l'équipe marketing et ils sont en train de nettoyer les animations faciales pour des événements qui sont prévus pour Q4. Donc, je trouve ça plutôt intéressant parce que ils n'ont pas précisé quels sont les événements. Parce que logiquement, euh, si c'est euh, Expo, il n'y a pas de raison qu'ils ne le disent pas. Donc je ne sais pas si c'est moi qui extrapole ou pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, il y a des événements qui arrivent en Q4. Euh, au niveau de l'art des personnages, euh, ils ont bossé sur des nouvelles armures, ils ont bossé sur le programme Subscriber. Donc c'est euh, les, les traditionnels objets hein, pour le programme Subscriber. Et ils ont bossé sur un style qui est un peu difficile à traduire, un style terrestre pour des vêtements de Stanton. Euh, c'est Earth Fashion le, le, le mot de, de base. Je ne saurais pas comment le traduire en fait, c'est assez... Euh... C'est un concept un peu, un peu étrange. Parce que ça, ça, dans le texte, ils disent bien que ça concerne le système Stanton, mais c'est Earth Fashion, donc la meilleure traduction que j'ai pour vous, c'est un style terrestre. Euh, au niveau des concepts art, ils ont continué le développement des, euh, des habits de frontières, donc les, les habits euh, de bordure. On pourrait traduire ça comme ça. Et vous avez pu les apercevoir euh, pour la CitizenCon, dans le pack de Digital Goodies qui va être offert à tout le monde. Il y a les Frontier Outfit. Donc si jamais vous voulez voir à quoi ils ressemblent, ils sont dans ce post-spectrum. Euh, ils ont bossé sur des armures médicales, ce que je trouve cool aussi, parce que ça, ça manque dans le jeu. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont être à fond... Euh, Sachant qu'il y, y a déjà des sauveteurs secouristes aujourd'hui dans le jeu. Donc je pense qu'ils vont être très contents. Et ils ont aussi bossé sur des créatures. Et ça c'est cool. Euh, niveau artistique, vaisseau.. l'équipe, Pardon, j'ai tapé dans le micro. L'équipe US euh, a continué d'avancer sur le Corsair. Donc qui est toujours en, en final art. Euh, ils, ont, ils sont en train d'appliquer les dernières touches sur les systèmes de dégradation et sur les systèmes de teinte. Euh, ils ont créé des nouvelles géométries pour l'extérieur et pour le, l'anneau de docking. <rire> et euh, la plupart des équipes sont pas en train de travailler sur les LOD et sur les mèches de dommages. Euh, surtout maintenant l'émission de ce médicaux marche enfin, je me suis gavée dessus avec 6 jeux Horizon. Ah bah oui, tu m'étonnes. Après, très, très honnêtement, moi ça me suffit pas. Euh, je vais pas vous mentir, quand il y a des beacons de joueurs, je me déplace pas. C'est pas ce que j'espère. Je pense que c'est bien qu'il y ait ça, hein, parce que c'est un, un, un, un jeu social donc c'est très très bien qu'on puisse s'entraider entre joueurs mais c'est pas ce que moi je recherchais au, au niveau du médical <rire> euh, ensuite pour une fois je vais vous traduire une phrase des devs ça fait longtemps que je l'ai plus fait mais là euh, je la trouve intéressante cette phrase là et donc la voici nous sommes en train d'expérimenter avec un nouveau dispositif qui permet d'allumer des lumières extérieures euh, sur le vaisseau en fonction de différents états comme par exemple l'atterrissage ou lorsque vous utilisez l'élévateur qui permettrait d'avoir une expérience de lumière plus dynamique et je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement ça peut amener à un rendu beaucoup plus cinématographique d'avoir des... Tout de suite, moi je pense aux Nostromo, hein, dans, dans Alien, Mais du coup, pendant qu'on est en train d'atterrir, il y a toutes les lumières du dessous qui s'allument, qui possiblement clignotent. Ça peut faire quelque chose d'assez classe. Dans *City of Horizon, c'était que quelques centaines de mètres à parcourir, donc c'était facile à faire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Je comprends tout à fait. C'est pas du tout le, le même contexte. Je suis d'accord. Voilà, ouais, c'est ce genre de petits détails qui me aillent pas fond, moi, perso. Hein. La lumière. Bon, continuons. Euh, du support additionnel a été donné au Drake Vulture. Donc, il se prépare pour, euh, pour sa sortie. Euh, L'équipe euh, Royaume-Uni a continué d'avancer sur le SRV qui est en train d'avancer dans sa phase de box et il reste plus que la zone d'habitation. Euh, un vaisseau non annoncé est passé euh, en Final art et il devrait bientôt passer sa review. Euh, encore une fois, je vous cite un message de l'équipe. Nous sommes très heureux de la façon dont le vaisseau avance. Ça a été une très grande opportunité pour nous. Euh, de pousser plus loin avec le workflow et les visuels, comme par exemple les lumières extérieures dépendent de l'état, euh, un verre, donc euh, des, des verrières avec un meilleur rendu, des lumières extérieures, un, un nouveau maillage pour les dommages, et euh, de nouveaux artworks pour les contre-mesures. Et ça, par contre, c'est toujours quelque chose qui me laisse très perplexe. Euh, cette façon qu'a CIG de, de tester des choses sur un seul vaisseau à la fois, et où du coup on a toujours cette espèce de, de truc un peu disparate en fait, où on, on a des vaisseaux qui sont très vieux, avec des effets vieux aussi, des vieilles animations. Et des vaisseaux beaucoup plus récents avec des nouveaux effets, des nouvelles lumières, des nouveaux systèmes. C'est toujours un peu étrange ce, ce genre de truc. Enfin voilà. Euh, un véhicule au sol non annoncé est aussi en train de passer les portes du, de la dernière review. On a la dernière euh, du dernier passage en revue. Euh, ils ont fait quelques changements sur le tableau de bord pour améliorer la visibilité du speedomètre. Ainsi que quelques euh, tâches de polissage. Ça... Alors, tu as la chance, moi-même, en attendant 10 minutes, personne ne veut pas me les à de mon propre groupe à qui j'étais en vocale. Ça un de savoir dans ouais, quoi ça ne marche pas toujours pas. Ça ne marche pas toujours ah, c'est parce qu'il y a un pas en trop. Oui, ça dépend des, des gens qui sont là, clairement. Euh, où en étais-je Le ULC, euh, la phase de polish du ULC euh, a été terminée et euh, tous les bugs et les améliorations ont été terminés aussi. Le changement sur le ressource management du Hammerhead euh, continue avec la salle du générateur de gravité qui a été ajoutée et les équipes commencent à implémenter les, les nouvelles bêtes de composants. Et enfin, du travail a été terminé sur une nouvelle variante qui devrait arriver. Malheureusement, oui, Odysseus. Malheureusement, oui. <rire> Euh, community pour résumer euh, vite fait il y a eu beaucoup de Bar Citizen, il y a eu le Ship Showdown, il y a eu quelques concours voilà, rien de rien de fifou mais par contre ce qu'on peut noter c'est que mine de rien il y a les équipes de CIG qui, qui se sont déplacées à travers le monde et euh, quand on parle des équipes de CIG alors ce que je veux dire c'est pas mon avis mais ils auraient pu envoyer Du, du petit dev, j'aime pas cette phrase et c'est pas mon avis, hein, mais c'est euh, une vision qu'on pourrait avoir, qu'il y ait des devs moins importants que d'autres, donc ils auraient pu envoyer des devs anonymes, et mine de rien c'est des grands pontes qui se sont déplacés à travers le monde, et ça, CIG c'est une des rares entreprises de jeux vidéo que je connais qui fait ça. Euh, je veux dire, en dehors des gros events genre euh, history ou euh, Gamescon ou ce genre de choses. Quoi. Là, c'est juste des événements communautaires. C'est le fait d'aller boire une bière ensemble. Et c'est absolument extraordinaire, je trouve, qu'ils fassent ça. Et je, je, je voulais en parler. Voilà. Euh, au niveau du moteur, on va essayer de, de résumer euh, un peu en, en gros. <rire> ouais, enfin, indiscrétion. Euh, là, là, là, moi, je vais les sortir. Les, les indiscrétions, il a dit que Squadron 42 allait sortir un jour, quoi. Bon. <rire> Salut, euh, Snow. J'espère que tu vas bien. Euh, alors, pour résumer un petit peu l'engine, en gros, ils ont changé quelques méthodes euh, d'approche sur de la détection. Ils ont continué leur progression sur le Gen 12, ce qui comprend un petit peu, un, un petit changement sur les cube maps. On, on va pas forcément rentrer dans le détail de ce qu'est un cube map, mais en gros, ça concerne beaucoup de. ça concerne beaucoup le, le rendu, en gros notamment sur les, sur des volumes d'eau, sur la réflexion de l'eau, ce genre de choses. Des particules qui peuvent euh, être euh, concernées euh, directement par, par, par la gestion de l'eau. Euh, comment est-ce que je peux vous résumer ça ils ont fait des gros changements sur la, sur la façon dont ils calculent, en gros, certains rendus graphiques. Euh... Ils ont amélioré le tracking de mémoire. Donc le tracking de, de mémoire, c'est assez important parce que ça permet de savoir en gros euh, qu'est-ce qu'ils consomme et qu'est-ce qu'il y a comme mémoire allouée à quoi. Donc ça permet de faire des grosses améliorations en gros quand ça s'est modifié, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, les nuages volumétriques ont été complètement passés sous Gen 12, ce qui est une excellente nouvelle. Euh, ensuite, euh, ils ont rendu ils ont euh, créé du support pour ce qu'ils appellent le CIG Profile. Donc, en gros, c'est des... C'est des appellations internes. C'est des bases de données euh, internes, en gros, qui sont, euh, qui sont utilisées. Ils ont fait en sorte que le Gen 12 euh, euh, soit... Su euh, le support. Et un truc qui est vachement intéressant, qui est à la fin, c'est des changements sur le P4K Files. Donc, le P4K Files, en gros, c'est... C'est votre jeu. C'est Star Season. C'est le gros paquet qui pèse super lourd et si c'est corrompu, vous ne pouvez pas le jouer. Et la façon dont c'est approché aujourd'hui, en gros, pour lancer le jeu, c'est extrêmement lourd. Et, et donc, c'est pour ça que ça peut mettre du temps. Euh, non seulement au lancement du launcher, mais aussi au chargement, au début du jeu, il y, y a pas mal de choses que, que ça va toucher. Et ils ont changé ça pour que ce soit mappable sur la mémoire. Et en gros, ça permet de démarrer beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et euh, de d'avoir quelque chose de plus sur mesure aussi. Donc ça, c'est une, une nouvelle qui est plutôt euh, importante. Voilà. J'espère je, que c'est clair pour vous. Je ne sais pas comment vous le vulgarisez mieux que ça. <rire> Très honnêtement, en si peu de temps. Euh, ça joue sur le côté piqué du nuage aussi. Oui, complètement. Tout à fait. Tout à fait, ce sinon... euh, Si bien les personnes arrêteront de cracher à la... Rapproche de l'horizon, avoir des méga lags de l'enfer. Ah oui ouais, ouais. Alors, sur les lags, ça, ça devrait normalement alléger, mais ça ne va pas non plus être un truc de, de dingue. Ouais, mais ça dépend beaucoup de choses, Audi, en fait. Ça dépend du, du nombre de... de... Pour Star Citizen, il faut beaucoup de RAM. Mais avoir... Alors, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le détail. Parce que ça va être compliqué. Mais avoir plusieurs barrettes de RAM, ça peut aider. En, en, en gros, pour, pour certains jeux, pour des raisons complexes, ça peut être plus sympa d'avoir plusieurs barrettes de RAM plutôt qu'une grosse. Mais bref, dans les configs, à, à cause des approches qu'ils ont, T'as des vieilles configs plutôt basses, où ça peut très bien tourner à cause de plein de paramètres et tu peux avoir la, la dernière config hyper qui kikoulol et euh, avoir des crashs quand même. À l'approche d'horizon je crache pas mais je dis bye bye au FPS. Complètement et ça, ça a été un petit peu la, la roulette russe euh, quand ils ont fait le premier passage sous Gen 12 qui utilise plus de thread euh, qu'avant. Parce que du coup, il y a des gens qui se sont fait léser et d'autres chez qui ça s'est amélioré. Moi, je fais partie des chanceuses. Aujourd'hui, à Horizon, c'est jouable. Alors quand je fais le Siege of Horizon, je coupe quand même le volumétrique. Pour des raisons évidentes. Mais aujourd'hui, je peux jouer alors qu'avant, j'étais quasiment en image par image. Donc ça, c'est un, un gros changement qu'il y a eu. Enfin, voilà. En gros, pour le, pour le moteur. J'espère que ça a été clair. Et si jamais c'était pas clair pour le moteur, n'hésitez pas à me faire des retours. C'est mieux que une, car les procs sont en double canal pour la mémoire, Ta bande passante mémoire est plus élevée avec deux barrettes de 8 que une de 16Go. Merci, Tiberius. Tu l'as très bien expliqué. C'est ce que je tentais d'expliquer. Tu l'as mieux expliqué que moi. Merci beaucoup. Euh, ensuite, Feature Character and Weapon, à travers le mois de septembre, euh, ils ont continué d'avancer sur les appareils FPS, donc les appareils FPS et les gadgets FPS en gros, et ça inclut le fait qu'ils aient euh, ajouté des notions de timer et des déclencheurs de proximité, donc typiquement c'est pour ce qu'on appelle les mines des bombes à retardement, ce, ce genre de truc, et ça permettrait aussi donc d'avoir des effets sur l'acteur statut. Euh, ce qui devrait grandement euh, améliorer euh, le rendu dans le jeu par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui type flashbang ou grenade Ça permettra d'avoir un petit peu plus de, de variété euh, L'équipe a aussi commencé à prototyper euh, des notions de, de liens pour les PNG et les joueurs Alors là on, on va avoir une discussion un petit peu compliquée alors, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont en train de développer le fait de pouvoir attacher des PNG des joueurs. Lorsque vous étourdissez des ennemis ou que les ennemis se rendent, vous pourrez potentiellement euh, leur attacher les chevilles et les poignets. Alors, ça veut aussi dire que potentiellement, les ennemis pourront se libérer. Ce qui est une très bonne chose. Mais la question c'est, dans quelle mesure euh, je sais pas si vous avez déjà vu le jeu euh, H1Z1. Pardon, désolé, j'ai le nez qui me démange. Dans H1Z1, on pouvait euh, attacher les gens. Et j'ai vu des gens réellement souffrir de cette fonctionnalité. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient euh, attachés à la merci des zombies ou à la merci de, de, de la moindre personne qui y passait. Et ils ne pouvaient plus rien faire. Donc ça, c'est un petit peu une approche de risque Et si c'est bien équilibré, ça peut être fun, parce que ça permet de se dire, bon, bah, je suis attaché, je vais essayer de me libérer et de prendre mon ennemi par surprise. Et ça, ça peut être très jouissif. Mais d'un autre côté, si on vous empêche de, de jouer, c'est un peu un non-sens, parce que vous avez acheté le jeu pour ça, en fait. Donc ça, c'est un, un peu compliqué. C'est comme une incapacité d'une personne lui voler tout son équipement et la soigner. Euh... Oui, on peut voir ça comme ça. Comme sur DBD, euh, je connais pas cet acronyme. Hero. Euh, je suis d'accord avec toi, ça devrait être bien équilibré. Ça peut être un peu horrible, sinon on pourrait kidnapper des gens. Bah disons que je pense qu'à partir du moment où vous êtes réellement Piégé, pleinement piégé. C'est-à-dire que si c'est un bounty hunter qui vous attrape euh, et que c'est fini pour vous, à partir de là, je pense qu'on on doit directement vous, vous transporter en prison. Comme ça, vous, vous reprenez votre jeu et le bounty hunter euh, peut lui continuer sa route. À partir de là, moi, j'ai aucun souci là-dessus. Mais si euh, dans un laps de temps plus court, il y a ce gameplay-là, euh, comme disno en fait, tant qu'on peut euh, lutter contre ça, il n'y a, a pas de soucis. Day by daylight, ok. Le truc que je trouve qui pourrait être problématique, c'est quand tu te vois amener un pirate de l'endroit où tu as capturé la prison, tu devrais avoir un temps limite pour pas que la personne puisse venir des tours immenses et garder le prisonnier pendant plusieurs heures. Mais comme je disais, je pense... Si on est dans un contexte de bounty, c'est-à-dire que la personne a une mission pour vous, elle est là pour vous capturer et topper une prime, je pense qu'il faut un système où, où ça valide la capture. Point. Et donc le joueur capturé est envoyé en prison directement. C'est pas immersif, mais il faut aussi, je pense, trouver des compromis en fait par rapport à ce genre de, de choses. Voilà, c'est un peu mon mes 10 centimes sur le sur le truc allez on va continuer euh, feature gameplay merci euh, euh, bienvenue sur le chat Joe Gillian. après il y a le problème de lui ça valide la capture mais après ça doit valider le transport et après il doit y avoir moyen de pouvoir libérer ton ami qui s'est fait capturer pendant le transport c'est un peu ça qu'ils avaient prévu je pense euh non, il y, y avait un truc un peu compliqué en fait là-dessus, mais en gros, ils avaient dit que quand tu es capturé... Non, oh, oh, non désolé, je bafouille. Euh, quand vous êtes capturé, stricto sensu, euh, la dernière fois qu'ils avaient parlé de ça, quand ils avaient sorti le haut, qu'ils avaient dit qu'en gros, il y aurait un blackout et qu'on serait euh, transporté en prison. Ça c'est un des, des, des plus vieux trucs dont je me souviens dont ils avaient parlé. Salut Chumba. Donc je disais reprenons euh, feature gameplay. L'équipe a continué d'avancer sur le Salvage T0 évidemment qui arrive pour la 3.18. Euh, ils ont fait énormément d'améliorations en termes de euh, ils ont prévu pardon des améliorations pour le en termes de qualité de vie pour le minage et la génération de loot. Ça c'est testé, pas le minage, mais la génération de loot, sur le PTU en ce moment. Et donc ils sont en train de prévoir des, des choses pour l'après 3.18. Ils aimeraient en gros qu'il y ait des gros changements au niveau du, du loot et du minage. Euh, par exemple, ce qu'ils veulent vraiment améliorer, c'est la notion de multicrou dans le minage, pour que le moll ait un bénéfice par rapport à plusieurs prospectors. C'est-à-dire que, justement, c'est une critique qui revient souvent euh, du côté des joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à voir la différence entre plusieurs vaisseaux et un seul vaisseau multicrou. Et donc, il mmh. y a beaucoup de joueurs qui aimeraient que un vaisseau multicrou soit pas avantagé. Pas, pas nécessairement ça, mais... Et, et quelque chose en plus... Euh, comme dit pas dans le sens avantage, mais dans le sens feeling retour, euh, quelque chose qui nous donne envie de faire du multicrew plutôt que d'avoir plusieurs vaisseaux. Et donc ça c'est quelque chose qu'ils veulent améliorer justement au niveau du du ménage. Euh, ensuite ils ont continué d'avancer sur le réseau de ressources, donc ce qui les a oblige à bosser avec les équipes véhicules pour euh, unifier le, la gestion de température en fait à la, euh, au sein du vaisseau, donc notamment les vaisseaux qui, euh, qui utilisent des, des refroidisseurs. Euh, l'équipe Europe, elle, elle a commencé euh, à bosser sur la, la même chose que l'équipe US à propos du cargo refactor. Étant donné que ça approche bientôt. Et c'est tout pour l'équipe Future Gameplay. Alors je vais relire vite fait, qu'est-ce que vous m'avez dit euh, c'est une bonne idée mais ça fait un peu on a mis ça parce qu'on ne savait pas quoi mettre d'autre. Euh, mais après t'as pas le choix Lixian, hein, c'est les limites d'un jeu vidéo. Sur ça. T'as pas le choix. Parce qu'il faut bien se rendre compte que si tu fais pas ça, il y a un joueur qui a payé son jeu. Bon Dans le, Star, dans le cas de Star Citizen, il paye pas d'abonnement, mais peu importe, il a payé un jeu auquel il veut jouer et il est pas en train de jouer il y a quand même quelque chose de, de frustrant. Euh, il faudrait que les têtes de minage du MOL et leur stade T2 aient plus les mêmes que les T1 des prospecteurs. Ça, faut attendre. Bah, elles sont déjà plus puissantes, quand même, les, les T2. Non Il me semblait. C'est bien qu'ils accordent du temps au midi. Je suis tout à fait d'accord. Euh, ensuite, Feature Mission. Euh, L'équipe Feature Mission, en gros, euh, s'est préparée pour le passage au Gonogo. -no -go. Donc Gonogo, -no -go, euh, c'est une espèce de réunion, en gros, où on passe en revue euh, ce qui est en cours de neve pour savoir si ça reste sur la branche principale pour la, le patch qui arrive. Ou si au contraire, c'est repoussé à plus tard. Euh, et là, du coup, ça concernait. Euh, l'émission euh, pour le Security Postcaria, l'émission pour les plateformes de Horizon et la mise à jour des prisons. Euh, ils sont en train de tester un changement pour éviter le combat logging. Alors ce qu'on appelle le combat logging, c'est le fait de déconnecter de manière abrupte durant un combat, soit parce qu'on n'a pas envie de combattre, soit pour éviter de perdre et de perdre son équipement. Et donc là, ils sont en train de, de tester quelque chose en interne et ils attendent euh, des, des retours. Euh, les phases de test par rapport au, à la diminution d'impact du crime 1 et 2 euh, sont en cours et avancent bien. Il euh, y a des améliorations qui ont été faites pour créer une différence entre du trespassing, donc c'est-à-dire la, la violation de propriété, et une zone restreinte parce qu'elle est occupée par des... par des criminels. En gros, aujourd'hui, il n'y a pas de distinction entre les deux. Et euh, ils veulent qu'il y ait une distinction un peu plus grande à partir de enfin, sur ce côté-là. « Et Roxy, tu es revenu, C'est cool de te revoir dans le coin. »« Bonjour Warren, je suis en train de revenir. » tout doucement, tranquillement et comme je dis à chaque fois ce ne sera jamais plus comme avant ça il faut il faudra l'accepter euh, je sais plus si c'est chez eux que j'avais vu un truc aussi non c'est pas chez eux c'est pas grave Euh, sinon, euh, durant le mois de septembre, ils ont continué d'avancer sur la mission dont on a, a parlé le mois dernier. Donc c'est une nouvelle mission d'investigation. Euh, je ne sais pas à quoi ça ressemblera. Je n'ai pas d'idée. Euh, J'espère que ce sera un petit peu dans l'esprit de... Oh purée, j'ai oublié la, le Ah oh, J'ai oublié le nom La, la mission qui a euh, autour de démarre à Kovalex. J'ai complètement oublié son, son nom. Mais il y a une petite mission d'investigation... Et j'espère que ce sera un petit peu dans, dans l'idée euh, plus récent, plus solide, plus sympa. Mais euh, je sais que tout le monde adore cette mission. Oui, avec la veuve, tout à fait. Et euh, je suis très heureuse de, de savoir qu'il y a des missions un peu scénarisées qui arrivent de nouveau. Et une fois de plus, là, je vais vous lire euh, ce qu'il y a écrit. Nous sentons que nous sommes prêts pour laisser l'équipe narrative euh, se lâcher et créer des, de nouveaux mystères euh, à bord d'une variété de vaisseaux et euh, les, en, les environnements environnants, les environnements alentours. Pay c'est ça. Merci beaucoup, euh, la lunette. Oh, carrément Snow. Carrément, je, je, je, je pourrais tuer pour avoir des missions scénarisées dans SC. Euh, ensuite, très bonne nouvelle. Euh, le boulot sur, de, sur le redesign de l'interface du Contract Manager a bien commencé. Et il euh, y a des fonctionnalités et des problèmes qui ont déjà été euh, résolus et, et travaillés au, au fil des semaines. Et euh, l'équipe Mission Future a fait des plans qui, qui avancent en gros, qui, qui vont jusqu'à Q2 2023, euh, qui inclut des, des nouvelles missions et des missions attendues depuis très longtemps. Donc ça pareil, ça me fait très très très plaisir. J'ai l'impression que le, le passage au PES et, et, et au serveur machine commence à, à bien faire bouger les choses et ça me fait très plaisir. Feature véhicule, euh, l'équipe future s'est principalement concentrée sur le passage euh, aux persistantes entités streaming, ce qui inclut évidemment le système de transit. Euh, ça paraît pas forcément évident, mais le système de transit concerne euh, l'équipe véhicule et il a besoin d'avoir un système de sauvegarde particulier, en gros, pour pouvoir être adapté au, au, au PES. Euh, donc ils ont bossé là-dessus, ils ont fait du code Refactor. Euh, ensuite, ils ont également passé du temps à améliorer des vieux systèmes, comme le système Tiles. Donc ça, c'est le nom du système. Donc c'est une technologie sous-jacente qui gère euh, les, les entités d'énergie et leur connexion euh, à d'autres ressources. Donc par exemple, une batterie ou lumière, ce genre de choses. Euh, ils ont également retravaillé le système de visée et de, et de canonniers, en gros. Ce qui, normalement, euh, devrait simplifier en fait le, le système de visée rendre les armes plus efficaces et plus précises, en gros. Sur les vaisseaux, j'entends. Je précise. Tout le monde sait que quand le transit marche pas bien, c'est pas très agréable. Bah, du, coup, du coup, tu peux avoir la congestion, en fait, euh, au, au bord du transit, quoi. Ça s'accumule, ça s'accumule, et puis d'un coup, euh, paf, ça sort d'un coup. Quoi. Euh, bref. Euh, <rire> pardon. Pour les nouveaux systèmes, il y a les équipes qui ont travaillé sur le le, le, le gestion. Ah, oh, désolé, je ris toute seule dans ma tête. Le réseau d'énergie. Ils sont en train de convertir les véhicules pour utiliser justement le nouveau système. Et, euh, et convertir les, les composants pour qu'ils aient le bon comportement euh, lié à ça. Euh, ils ont également avancé sur des fonctionnalités qui sont principalement nécessaires pour Squadron 42. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça concerne l'EMFD qui a été complètement planifié, designé et qui est en train d'être implémenté en jeu. Et voilà, c'est ça la, la nouvelle que j'attendais que je voulais partager avec vous. Les MFD sont enfin retravaillés. Ils sont implémentés en jeu. Ouh. Alors euh, évidemment quand je dis ils sont implémentés en jeu, c'est qu'ils sont implémentés dans Squadron 42. Donc nous il faudra attendre encore un petit peu, puisque pour le PU euh, c'est concerné par le PES. Donc c'est pas la même. Donc même si aujourd'hui là c'était fini dans Squadron, nous on devrait de toute façon attendre plusieurs mois... Euh... Content d'avoir été une source d'inspiration pour cette bactérie au niveau. <rire> Alors moi j'essaye euh, d'apprendre un petit peu le japonais en ce moment mais là tout ce que je pourrais te répondre et ça n'aurait strictement, euh, strictement aucun rapport ce serait Macha Kosayuas. Ça n'a strictement aucun rapport mais... Les MFD persistants, ça va faire tellement de bien ne plus avoir recalibré ses écrans à chaque redémarrage, à chaque remontée de vaisseau. Oh, tellement. Tellement. C'est te l'un des écrans les plus inutiles mon écran principal à chaque fois que tu montes dans n'importe quel vaisseau. Mais le pire, c'est qu'ils ont même pas les mêmes écrans qui sont montrés à chaque fois. C'est ça le pire. Concerné par le PS Palmeshing non, pas tant que ça. Oui, je sais ce que je viens de dire. Je viens de dire du, du match, s'il vous plaît. Je, je sais dire bonjour, je sais dire au revoir, je sais dire euh, merci et je sais dire euh, quelque chose, s'il vous plaît. Euh, et je sais dire à peu près la même chose en, en chinois. La seule différence c'est qu'en chinois je sais dire euh, bonne soirée. Au revoir et bonne soirée. Saïdjan. Voilà. Ça ne sert à rien. Mais... Moi, ça me fait plaisir. Bref, on va continuer. Sinon, ça va être le stream le plus long du monde, de nouveau. Euh, graphique et VX euh, Durant le mois d'octobre, l'équipe graphique s'est euh, principalement concentrée sur le, ce qu'on appelle le Edge Highlight. Donc, c'est l'illumination de contour, ou le, le contouring. C'est le fait de mettre en avant le contour d'un objet. Ce qui sera utile, en fait, pour le scan FPS. Puisque ça permettra de relever la position en gros d'ennemis ou d'objets importants, même à travers des murs, en faisant euh, un détourage. Euh, en gros, ils ont utilisé le Render to Texture pour faire ça, ce qui est plutôt pratique. Et normalement, ça permettra donc d'avoir ce rendu là. Et c'est là où il y a une phrase un petit peu étrange. À partir du moment où vous utilisez de la réalité augmentée. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on pourra pas toujours utiliser ça Est-ce que ça veut dire qu'on pourra enfin utiliser les lentilles de réalité augmentée qui sont vendues à New Babbage, mais qu'on peut pas acheter et on peut pas utiliser euh, je, je ne sais pas, mais il y a cette précision qui est un petit peu, un petit peu étrange. Mais d'un côté, ça ne me dérangerait pas si de base, on n'a pas de réalité augmentée à part dans les armures, mais si on a un petit peu de pépette, on pourrait acheter les lentilles et du coup euh, avoir de la réalité augmentée quand on veut euh, grâce à ça. Ça pourrait être intéressant. Euh... Il y a une demande de l'équipe euh, interface qui a demandé à l'équipe graphique. En gros, si euh, ils pouvaient utiliser. Euh... Un, un, système de, un système de rendu filaire en gros sur de l'interface mais euh, la première utilisation qu'ils ont voulu faire ça marchait pas trop donc ils sont passés sur un système de shader, ça en gros c'était moins coûteux, ça posait moins de problèmes de, de performance euh, en gros ensuite ils ont euh, unifié la Leur système, ils ont simplifié le, le code pour améliorer euh, euh, l'utilisation de ressources telles que les mémoires. Euh, ils ont bossé sur des screenshots en ultra haute résolution. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait ça pour l'équipe marketing. Ce que je trouve plutôt intéressant. Euh, la programmation des effets a continué d'être... Euh ils ont continué de bosser sur les, la programmation des effets pour les damage map donc qui sont utilisés pour le salvage. Euh, ensuite, quoi d'autre Ils ont ajouté du support pour les débris de véhicules et ils ont corrigé des bugs. L'équipe euh, Planet Tech a enfin pu livrer la première version de Rastar. Donc Rastar, pour rappeler vite fait, c'est un outil qui permet d'aplanir le terrain euh, pour apposer... Euh, avant-poste par exemple une ville que sais-je donc ça permet de, de modeler le terrain en temps réel avant de poser un avant-poste euh, et c'est aussi utilisé pour les épaves pour diverses choses donc voilà c'est la première version a été livrée euh, l'équipe Tech a aussi livré la nouvelle version des rivières on l'a vu dans l'inside donc ça c'est ce qui arrivera en 3.18 <rire> Et euh, ils ont fait des corrections pour le rendu de Gen 12, pour que ce soit prêt pour la 3.18. L'équivalent du flatten sur le landscape du E euh, Pas vraiment l'équivalent, parce que Rastar va plus loin. Euh, Rastar fait aussi de la détection d'occupation en fait du terrain, et donc clean le landscape par la même occasion, ce que ne fait pas le, le flatten du landscape. Ça, c'est la grosse différence. Une version à peu près similaire de cet outil adapté pour les joueurs serait utilisée pour le pionnier Je pense, oui, tout à fait. Ça, ça avait déjà été évoqué. Donc, euh, oui. Exactement. Euh, ensuite, euh, lumière. Donc, les lumières ont principalement bossé sur la station en ruine du système Pyro. Euh, ils ont complété le, la passe de lumière sur le security post carréa et ils ont euh bossé avec l'équipe principale en gros pour, pour faire ça. Et euh, ils ont également terminé des requêtes qui ont eu lieu pour des événements qui arrivent. Et une fois de plus, comme je vous disais au, au début euh, du live, c'est marrant qu'ils... Ils disent pas quoi comme ventes Donc j'ai l'impression que si est quand même en train de, de nous teaser un petit truc comme ça, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Euh, bonjour à tous et bonjour à toi Roxy, merci à toi pour toutes tes vidéos, c'est toujours un plaisir à chaque fois. Merci beaucoup euh, Shirai Ryo-san. Shirai Ryo-san, oui c'est ça. Merci à toi du fond du cœur. Merci de me suivre et de me dire ce gentil message. Euh, ensuite, l'équipe. Ah non, si c'est bon, j'ai dit. L'équipe narrative. Euh, donc, l'équipe narrative a terminé son travail sur l'IAE de 1952 et progresse avec euh, différentes initiatives qui ont été débutées le mois dernier, ce qui inclut euh, des missions pour la 3.18 et des patchs qui arriveront plus tard. Euh, ils ont également travaillé sur les textes qu'on peut voir aujourd'hui dans le contract manager. Et euh, sur l'écran, euh, en tant qu'objectif, ils ont également bossé avec le design sur les nouveaux terminaux et les kiosques euh, que, que les joueurs vont utiliser durant les dites missions. Et il y a un petit message qui est rajouté, donc je vais vous le lire. Il est important que les écrans ne soient euh, pas seulement... Euh, qu'ils ne transmettent non seulement pas leur fonction de manière claire mais fonctionne également de la manière dont on s'attend à ce qu'il fonctionne au sein du lore. Et c'est quelque chose qui peut être dur à équilibrer. Euh, L'équipe narrative a également euh, aidé à la planification d'amélioration pour le contract manager pour l'application en elle-même, à travers le, le Mobile Glass, pour le rendre plus robuste et avoir une expérience plus euh, joueur-friendly. Ils ont également commencé de, des discussions pour euh, l'amélioration de l'expérience du joueur. J'ai loupé un mot. Non, pour les nouveaux joueurs, pardon. Donc euh, la nouvelle expérience de joueur, quand vous connectez sur le jeu, pour que Star Citizen soit plus... Euh, Nuancé et plus simple à aborder lors de votre première connexion. Euh, et ensuite, en gros, ils parlent des, des publications qu'ils ont mis sur le site, rien de bien grandiose. Euh, au niveau des objets interactifs, l'équipe a, a terminé son travail sur les objets consommables qui seront utilisés euh, dans la station Ruine de Pyro. Euh, ils ont bossé sur des assets marketing qui seront dans les mains des joueurs bientôt. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est des objets de la CitizenCon et que c'est cryptique sans raison. Je ne sais pas. Euh, L'équipe QA, évidemment, a fait le travail de QA comme d'habitude. Ils ont aidé à corriger des bugs et à avancer sur des fonctionnalités et à faire des retours sur le PS. Euh, L'équipe animation tech... Euh, à continuer d'avancer sur le scanning facial dont on a parlé le mois dernier déjà avec l'objectif d'ajouter de nouvelles têtes dans le dans le pool génétique qu'ils ont aujourd'hui pour faire les têtes et euh, en gros avec la nouvelle session de scan qu'ils ont fait ils ont pu ajouter une vingtaine de têtes en gros euh, au niveau des personnages féminins et ils sont en train d'être. Euh, les tests sont en train d'être processés par l'équipe artistique. Et une fois que ça se sera fait, l'équipe tech euh, fera du rig et l'implémentera dans le jeu. À côté de ça, euh, ils ont amélioré leur méthode pour implémenter les géométries, les caches de géométrie, pardon, dans le moteur. Et également les, euh, la technologie de déformation de chez Maya. Et il y a un truc qui vient de tomber. Excusez-moi. Pour le bruit. Euh, où en étais-je Oui. Euh, ils ont également euh, aidé à la création et à l'implémentation de nouveaux types d'ennemis qui sont actuellement en train d'être travaillés par d'autres équipes. Non, c'est pas la bonne de mouchoir. Euh, L'équipe Online Service Montréal. Fait, on, on va y arriver, mais à sauver euh, la vie de, de, de millions de gens, je trouve. Et oui, j'exagère. En gros, l'équipe Montréal euh, a bossé euh, sur l'arrivée de la 3.18 euh, pour que ça soit euh, de, euh, donné dans les mains des évocatifs. Donc, ils ont fait du, la correction de bugs, ils ont fait du déploiement de services, etc. Et. Euh, ils ont également travaillé sur plusieurs, plusieurs fonctionnalités qui sont euh, nécessaires pour le PES et l'Alpha 3.18, ce qui inclut le fonctionnement des shards, la façon dont les shards en fait gèrent les crashs, les transactions, la façon dont ils gèrent euh, l'anti-cheat et les resets de compte. Et enfin, le truc le plus important qui est arrivé dans Star Citizen ces cinq dernières années, ils ont aidé à corriger, enfin ils ont trouvé et ils ont corrigé le bug qui empêchait de se poser sur une plateforme et de pouvoir refuler, restock. Voilà. Pouf. Drop the mic. Enfin voilà. Je, moi je trouve qu'ils ont euh, sauvé des vies. Ah non, turbulence, ils sont.. Ils sont. Ils sont. Ils sont... pardon, ils sont vraiment très très très très très très très bons. Ensuite, l'équipe Tool Montréal euh, a terminé d'intégrer des nouveaux modules euh, qui permettent de surveiller les infractions faites par les joueurs. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire dans le détail, mais je pense que c'est par exemple euh, des, des, des insultes euh, sur le chat, c'est euh, du bug exploit, ce genre de choses. Et euh, ils ont également bossé sur des améliorations pour X. Euh, L'équipe interface a continué son travail sur la star map et euh, ils ont intégré une nouvelle technologie qui leur permet en gros de créer des, des volumes holographiques interactifs euh, mais qui utilisent quand même le système d'interface ce qui est plutôt euh, beau. et en fait ce qui est plutôt cool comme ça utilise le système d'interface c'est que c'est une surcouche qu'on peut rajouter assez facilement un petit peu partout et donc ça permet d'ajouter des, des, des holovolumes en 3D au sein du jeu mais aussi qui peuvent être utilisés donc pour les radars de vaisseaux donc à terme ça permettra d'avoir euh, la sphère du carac qui fonctionne tout simplement on veut une nouvelle star map oh, mais tellement tellement tellement et pire que ça je veux une star map qui est utilisable au sein des vaisseaux et quand on fait du ping ça reste inscrit sur la star map et ça s'enregistre dans les données du vaisseau. Et après, on peut jouer avec ces pings, les sélectionner et faire des, des sauts quantiques dessus. Voilà. Moi, c'est ça que je veux. Ni plus ni moins. Euh, ensuite, pour la préparation de la 3.18, euh, ils ont, pareil, continué de transférer leur code. Euh, pour l'utilisation du ps Et enfin, les VFX. Euh, L'équipe VFX a continué le prototype pour les nouveaux effets de Quantum Travel, ce qui est génial. Et donc, ils sont principalement concentrés en fait, sur les éléments euh, de réfraction pour mieux mettre en avant le fait qu'il y ait une espèce de... De bulles qui vient se former autour de la coque et, et se coller autour de la coque du vaisseau quand vous démarrez le moteur. Et ça aussi, je trouve cool, parce qu'il manquait terriblement une phase de démarrage dans le jeu. Donc voilà. Euh, leur boulot sur les effets pour le salvage continue aussi. Ils essayaient principalement de faire de l'équilibrage, en fait, entre les performances et le, le rendu pour le, pour le joueur. Il euh, y a un nouveau véhicule qui a reçu sa phase d'effet de, et deux autres véhicules sont entrés dans la phase de production des effets. Et enfin, ils ont corrigé des bugs, ils ont fait des améliorations euh, sur les nouvelles épaves. Et voilà, en gros, de la correction de bugs, des améliorations au sein du jeu. Et faire son propre trajet en quantum et non une vulgaire ligne droite complètement. Alors, après, une ligne droite entre, entre des, des points, euh, j'ai pas trop de soucis, même si on avait une discussion très intéressante sur les façons de bouger au sein de Star Citizen. Mais, euh, mais effectivement, pouvoir mettre plusieurs points, ouais. Et pouvoir, du coup, aussi, euh, sauter au milieu de nulle part et donner rendez-vous à des gens à ce point pour pouvoir faire des transactions euh, légales ou non légales, peu importe. Mais euh, ça, ça ferait partie du gameplay mine de rien. Euh, nous avons habitude, quand nous faisons nos traductions du Monde Serie Port, de ne pas regarder le côté Squadron 42. Mais pour une fois, on va le faire. Parce qu'il y a eu quelques avancées plutôt intéressantes. Donc on va regarder ça ensemble. Mais on va regarder vraiment que là où il y avait des grandes différences. Donc ce qui veut dire que. Euh bah vite fait, au niveau de la e contente ils ont continué de bosser sur les comportements des vendeurs et des clients. Donc ça permet en gros de servir, transporter et consommer de la nourriture et des boissons. Euh, ils ont également un, euh, le gameplay médical, le comportement médical des IA qui fonctionne au sein de l'IDRIS. Euh, le reste, on en a déjà parlé, ça c'était bon, ça c'est des juste qui peuvent se coordonner pour attaquer des, des gros vaisseaux, il n'y a rien de, de grandiose, ah oui, là, euh, au niveau des animations, euh, les animations ont donc bossé sur les échelles, ça on en a déjà parlé dans, dans l'autre. Mais ils ont aussi bossé sur l'ivier et sur la notion de 0G pour améliorer le, la sensation et le fonctionnement. Les gadgets ont été améliorés, ce qui veut dire que maintenant ils, bon, ils peuvent avoir un bouclier déployable euh, qui est fonctionnel dans le jeu. Ils ont euh, aussi au niveau des IA amélioré le gameplay euh, des vandoules. Donc ils sont principalement concentrés sur le gameplay euh, furtif et sur la façon dont les IA exécutent le joueur. Euh, ils ont amélioré les interactions avec les chaises qui ne glissent pas. Donc ils sont pas déplaçables en gros. Euh, les boîtes, les vendeurs, les machines, euh, les distributeurs, pardon, les datapads et d'autres comportements de, de vie. Euh, ils ont également continué de développer les le, le combat spécifiquement pour les, f... les, les comportements euh, féminins. Pardon, désolé, je galère. Et euh, ils ont amélioré les animations faciales. Pour certaines scènes de manière euh, spécifique, pour des personnages qui ont des des personnages célèbres, on va dire. Et donc, il y a de la mock-up euh, qui a été faite euh, pour, euh, pour améliorer ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Ils ont amélioré le système d'armurerie aussi pour que des armes puissent être livrées à différents endroits dans le jeu. Et qui est des animations spécifiques pour la première fois où vous prenez euh, vous une arme et donc pour que le, le personnage réagisse. Euh, quoi d'autre Ça c'était pas très intéressant. Ça on en a déjà parlé. Ah oui là. Euh... En gros, il y a l'équipe euh, Fly Team, donc euh, qui fait partie du Level Design, qui s'est concentrée sur le fait d'avoir euh, des grosses sections du jeu qui soient fonctionnelles euh, et jouables, en gros. Pour que euh, les transitions se, se fassent sans souci d'une partie à une autre. Euh, L'équipe sociale s'est concentrée sur plusieurs chapitres, ce qui inclut euh, une scène qui se passe dans l'Idris, et donc ça incluait le fait d'implémenter euh, des retours sur des PNJ. Et ils ont aussi commencé à bosser sur le. Un système de. Comment, comment est-ce que je peux vous traduire ça euh, Un système de. De shift. Ah, oh, je disais, j'ai pas le bon mot. En gros, de remplacement d'équipe par une autre sur un Idris avec un équipage de 80 personnes. Donc, en gros, quand il y a une équipe qui a terminé son service. Elle va. Elle a terminé son quart, elle va se reposer et il y a une autre équipe qui vient prendre son, son quart à son tour. Euh, ensuite. Euh, oui, euh, l'équipe narrative a, a fait. Euh, a recapturé en fait des nouvelles scènes. <rire> Euh, pour faire en sorte en fait que les méchants aient suffisamment de lignes de dialogue à pouvoir dire lorsqu'ils sont euh, en, en activité, pour que ce soit crédible. En gros, quand vous êtes en train de combattre, mais qu'il se passe pas forcément grand-chose et que les ennemis parlent, voilà, ils voulaient que ce soit crédible. Donc, ils ont fait revenir des acteurs pour pouvoir retourner ces scènes-là, et ils en ont profité pour ajouter quelques petites choses. Et là, je cite les devs, euh, il y a d'autres petites parts additionnelles qui ont été capturées. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous en dire plus. Euh, l'équipe narrative aussi bossait avec l'équipe AI sur les conversations dynamiques euh, pour les, les personnages qui seraient un peu dans, dans le background et euh, voir comment euh, ils peuvent le, les incorporer au mieux dans le jeu. En gros, l'idée, c'est d'ajouter le plus possible de de dialogue sans que ce soit excessif et que ce soit pas une trop grande charge de, de travail euh, là ça part toujours de la star map et voilà en gros en gros, c'est le petit truc dont je voulais parler avec vous dans Squadron 42. Et je suis désolée, il y a plein de trucs où vous avez parlé et je n'ai pas vu. Est-ce qu'ils vont faire mieux qu'oblivion pour les conversations en homme des PJ Oh, je l'espère pour l'instant, je suis là depuis 2012 et ce que je vois, c'est déjà un miracle. Je suis d'accord avec toi, Killerus. Je suis d'accord. Roulement d'équipe, ouais, changement de car. Je, je crois que c'est le, le mot que j'ai trouvé après qui est, qui est vraiment pas mal. Euh, en fait, comme, comme j'aime à dire à chaque fois, euh, Star Citizen ne fait de rien de révolutionnaire en soi. Soyons très honnêtes. Star Citizen ne fait rien d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est de mettre toutes ces choses banales qu'on a déjà vues, ensemble. Et c'est là où c'est dingue, en fait. C'est ça le projet titanesque de Star Citizen. C'est prendre tous ces éléments qu'on voit à droite, à gauche... Et à chaque fois, on se dit putain, c'est génial ça. J'aurais tellement aimé le voir dans l'autre jeu. Oh, wow, ce truc est grandiose. Mais pourquoi ils le font pas ailleurs bah, C'est de prendre tout ça et de le mettre ensemble dans un truc cohérent qui fonctionne. Et je dis bien qu'il fonctionne. Euh, hier soir, Eno et moi, on a testé euh, Assassin's Creed d'origine. Et ben, Assassin's Creed d'origine a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont pris plein de trucs de plein de jeux différents et ils les ont mis dans leur jeu. Mais sans réussir à faire leur propre jeu. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir une espèce de, de Gloopy boulga Où il y a plein de trucs que j'ai eu l'habitude de voir dans des jeux ces derniers temps. Et ils ont tout mis ensemble. Mais du coup leur propre jeu est indéfinissable. Assassin's Creed d'origine, je, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quel est le but de ce jeu. C'est incompréhensible. C'est un monde ouvert, mais c'est pas un monde ouvert, c'est un solo narratif, mais c'est pas un solo narratif. Il y a du craft, mais il n'y a pas de craft. C est... C est... Du coup, la question que je me posais, c'est quand on prend un perso sur un marketplace, par exemple ceux de Parangon, peut-on leur appliquer des morphes target sur les visages ou faut-il obligatoirement les exporter Euh, ça dépend du, du rig, en fait, principalement. Mais normalement, tu peux. Un verre de gris de jeu. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. J'ai détesté Assassin's Creed d'origine. Ah, ben bah, honnêtement, on a testé pendant deux heures, on l'a désinstallé. Les derniers Tomb Raider ont fait la même erreur, ça part dans tous les sens et c'est très bon dans rien. Alors, je suis d'accord sur le Shadow of Tomb Raider. Ce, juste avant, j'avais trouvé qu'il avaient su se démerder à peu près. Je dis bien à peu près. Je trouvais qu'il s'était pas lourdé. Dans le sens où... L la survie... Euh, comment dire... On pouvait zapper le côté... Euh, le côté chasse et tout ça. Alors que. Assassin's Creed d'origine, ils veulent pas que tu passes à côté parce qu'ils l'ont mis dans le jeu. Donc ils veulent que tu le fasses. Et c'est là où je pense qu'ils se sont plantés. Par rapport à Tomb Raider. Comment cuisine si tu mélanges trop de trucs, c'est pas très bon et tu perds toutes les saveurs Ouais, mais je trouve que c'est un peu ça. Hein. Shadow est très inégal. Je, je trouve aussi. J'ai adoré euh, les deux avant. Euh, Shadow, je sais pas. J'ai eu une sensation de, de rush sur Shadow, perso. Je sais pas, Macrobiotique, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, une fois de plus, je trouve que ce monde-série porte amène du lourd. Pourquoi il amène du lourd Parce qu'une fois de plus, on n'est plus dans « Un jour, peut-être, on refera la Star Map euh, ». Oui, dans un Star Citizen Live, il euh, y a une, une Erin Roberts qui est passée et qui l'a dit euh, « Dans le futur, on fera ça machin ». Non Le Monster Report nous dit que tout ça, c'est en cours. Et je trouve ça génial. La Star Map est en cours, les MFD sont en cours, euh, les, les nouveaux états de lumière sur les vaisseaux sont en cours, le resource management est en cours, la gestion de la température au sein des vaisseaux est en cours. Tout ça, tout ça, c'est en cours, ça arrive. Et ça c'est génial. pour savoir si Assassin's Creed est un bon jeu il faut juste savoir se poser une question est-ce qu'on peut pêcher <rire> alors honnêtement je me contente de pas mal de choses dont la pêche parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup autant je sais pas si je pourrais pardonner euh, les erreurs d'un jeu juste pour ça euh, tant qu'on parle d'associer diverses choses au sein de SC, j'espère qu'à la sortie définitive du jeu ils vendront un pack couche à travers une... <rire> Voir que je lise depuis le début, j'ai dû manquer les trois quarts. Il y a de fortes chances, euh, ouais, Quincy, c'est à peu près ça. Oui, j'ai loupé 1h35 de review, tant pis. Je regarderai le replay. Ouais, normalement, euh, normalement, je le mets encore aujourd'hui en ligne, le, le replay. Enfin, juste que je coupe le passage euh, Snoop Dogg. <rire> Euh, bah, du coup, mes chers amis, euh, une fois de plus, j'espère que cette traduction du Monde City Report vous a plu. Euh, donc nous, on se retrouve pas demain pour euh, la traduction de l'inside, puisqu'il n'y en aura pas. Mais par contre, on se retrouve euh, chez euh, Plus Arcane 2 pour un pré-show de la CitizenCon. Et ensuite, samedi, on se retrouve pour la Citizen Canapé. On passera un moment de chill ensemble. Euh, je reprécise, encore une fois, ce ne sera pas une traduction, euh, ce sera euh, juste des discussions autour de, de ce qui sera dit, et un moment euh, passé ensemble pour, euh, pour se réjouir des, des annonces. Donc voilà, merci à tous, plein de gros bisous, merci pour euh, votre soutien indéfectible. On se retrouve donc demain, plein de gros bisous des étoiles, et à la prochaine, ciao ciao